pour diminuer le poids d'une image on l'ouvre avec GIMP et dans image, échelle et taille de l'image il y a sa largeur et sa hauteur donc plus elle sera grande et plus elle sera lourde et sa résolution donc 72 étant quelque chose d'assez faible en général une, une image qualité internet est à 72 donc on diminue la largeur ou la hauteur et ici on a un lien pour garder le ratio on clique sur échelle et on fait fichier exporter comme et on l'enregistre là où on souhaite la mettre si on veut vérifier le poids de l'image on peut faire un clic droit propriété et on a sa taille